Par défaut, un modèle me donne accès à différents types de rapports, rapides à consulter pour suivre la progression de mes élèves. Dans les paramètres du cours, je peux choisir l'onglet « Rapports ». Le premier que je vais choisir dans les rapports, c'est « Achèvement d'activité ». On a parlé de ça tout à l'heure, donc les petites cases à cocher. Je peux voir l'ensemble de mon groupe, là où ils sont rendus, avec ces cases à cocher qui indiquent que les documents ont été au moins consultés. Il pourrait être intéressant aussi euh, de consulter un autre type euh, de rapport. Donc, euh, les activités du cours. Ce rapport-là me donne une vue de l'ensemble de mon cours. Donc, euh, chacun des documents a été consulté par euh, combien d'élèves ou combien de fois. Finalement, je peux aller voir mes participants individuellement. Donc, je peux choisir un élève et euh, consulter son rapport résumé qui vont me donner aussi une idée de tous les documents qu'il a consultés, ainsi que la date et le nombre de fois.